Je pars, rien. essaie, essaie, essaie. <rire> Ça marche pas dans mon système, ça faisait du larsen tout à l'heure. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ça veut dire que ça sort du haut-parleur, non, non. non, non. Est-ce est qu'on nous, est que nous entend Je suis obligée d'avoir les cheveux verts Franck, Oui, je crois que oui. Pierre, j'ai bien un alors. Euh, il y en a une mm -hmm. qui a les cheveux verts et une qui parle du nez. Karima, Shefik, Adama. Ces prénoms ne vous disent peut-être rien et pourtant, vous les avez déjà sûrement croisés. Bon, on n'est pas prêts du tout. Oui, On arrête. Hein? Et pourtant, vous les avez sûrement déjà croisés. Stop. Bonjour. Eh bien bonjour Web Téléspectateurs, bienvenue sur Corsair TV, une nouvelle télé sur euh, Bruxelles. Alors euh, bonjour, bienvenue à vous Web Téléspectateurs, bienvenue sur euh, Corsair TV, une nouvelle Web Télé à Bruxelles. Alors je travaille chez Inforfam, à Cureghem. Chaque mois Corsair TV va vous informer. <rire> euh, voilà donc c'est un quartier assez dynamique. Euh... À ce moment, le bourgmestre d'Anderlecht, monsieur Gaëtan van Goetzenhoven, parlait de tolérance zéro. Proposer un regard différent que celui parfois, disons, rien réducteur que pour ses grands.